Bonjour, bonsoir à tout le monde. Chers abonnés, ch chers entier aujourd'hui je me présente encore devant vous en tant que maître médium phone. Et je suis là pour vous présenter la production d'un vrai portefeuille magique. Les gens disent que le portefeuille magique n'existe pas. Ceux qui disent ça, ils ont raison parce que n'ont pas encore trouvé la réalité dans leur vie. Mais grâce à maître médium tophonon, je vais vous montrer que oui, exactement que la réalité existe. Ma portefeuille existe vraiment. Donc, sans plus tarder, déjà, je vous présente ma portefeuille. De quoi j'aurais besoin J'aurai besoin de ma portefeuille. Les travaux sont déjà faits depuis. Je l'ai déjà fait. Ce pas dans cette vidéo. Je vais tout montrer. J'ai besoin d'un billet de 10 000 francs. Un faible billet de 10 000 francs. Donc, je vais trouver l'intérieur de ma portefeuille. Que vous allez regarder avec moi. Est-ce que vous avez vu L'intérieur de la portefeuille, c'est vide. J'espère que vous avez bien vu. D'accord. Donc, je vais mettre une billet de 10 000 francs à l'intérieur de la portefeuille et je vais fermer ma portefeuille comme ça d'accord donc je fais appel au génie suivez moi je suis en train de parler d'elle d'autres disent que comme la portefeuille n'est pas réelle qu'ils ont l'habitude de couper leurs vidéos j'ai suivi beaucoup de vidéos comme ça Et dans la vidéo, ils coupent la vidéo Exactement Vous voyez, donc Moi je ne vais pas couper mon vidéo Suivez-moi très attentivement Suivez mes gestes, sûrement Donc voilà les codes Donc j'appelle les génies protecteurs Oui voyez, pour que Cette fois-ci, vous Vous allez voir avec vos propres yeux la réalité. Voilà Troupe un coup, c'est tout là, Voilà, l'ingénieur a accepté la production. Donc, je vous ai montré tout à l'heure l'intérieur de la portefeuille. Donc, je vais ouvrir ma portefeuille et je vais commencer par faire sortir de l'orient. Ce n'est pas étonnant, c'est parce que ça existe réellement que ça, ça doit être fait. Donc, je vais ouvrir ma portefeuille gentiment et là, je mets ma main gauche dedans sortir une mille de 10 000. Une, autre. une autre une autre une autre ainsi de suite comptez avec moi ainsi de suite ainsi de suite je vais faire sortir les billets voilà donc je ne vais pas trop abuser du temps je vais essayer de sortir toute la production regardez, c'est le vrai billet c'est le vrai billet non, ceux qui disent que la portefeuille n'existe pas regardez bien, c'est le vrai billet voilà la production de la portefeuille donc euh, voilà toujours le numéro plus 229 du métal de camp, mètre, médium, torfono, 80 29, 09, 38, 90. Pour tous ceux qui n'auront pas l'occasion de déjà faire ça, contactez-moi pour plus de détails. Et je vous demande, si tu es intéressé, il faut me contacter. Il ne faut pas venir me dire autre chose. Je veux seulement les intéresser pour qu'ils puissent témoigner de, de la réalité de la portefeuille. Merci beaucoup à vous.